J'ai essayé une jolie robe aujourd'hui. La vendeuse m'a dit « Elle va être contente, votre fille, vous voulez un paquet cadeau ?» Je t'en foutrais du paquet cadeau dans ta gueule, ouais. Tu verras à mon âge si tu pourras rentrer encore dans une robe comme ça. Petite conne.